bonjour les gens bienvenue à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne youtube donc ma chaîne est constituée principalement de vidéos sur le permis de conduire et la sécurité routière en général. Donc aujourd'hui, le thème, c'est tout simplement de regarder à quoi correspond un examen blanc entre un élève qui se prépare justement au permis de conduire et un formateur en sécurité routière. Donc l'élève en question s'appelle Tiffany. Tiffany qui a passé depuis son examen du permis de conduire. Donc je vous donnerai les informations justement à la fin de la vidéo. Essayez de la regarder en entier et dites-moi justement si d'après vous, après le parcours qu'elle vient de faire avec moi, elle aura oui ou non son examen blanc. C'est pas la peine que l'introduction dure plus longtemps, on y va tout de suite. Bon, donc ce qu'on va faire du coup, permis blanc, à partir de là, donc en fait je vais te donner les vraies euh, indications des inspecteurs, d'accord Et en gros, donc ce qu'on va t'expliquer, c'est que tu vas partir, tu vois, sur un parcours qui durera à peu près 20-25 minutes, d'accord Parce qu'après il y a les explications, etc. La manœuvre, les vérifications. Donc il est, on va dire, 40, c'est pour ça que le retour va se faire à peu près vers 14h, allez, 14 h 05 okay, ok 25 minutes à peu près. Donc là en gros, on part du principe que tu as suite installée, d'accord Donc déjà tu démarras 2 sur 2 puisqu'on a vu donc dans l'ordre on va régler quoi pour être sûr d'avoir la totalité des points un siège voilà. dossier ok après euh, les rétros voilà les rétros pour finir euh, Pour finir, la, faire, la ceinture, bon la hauteur du volant, s'il y a besoin, mais ça, c'est okay. à et apprends, check que tout le monde soit attaché. Voilà, on vérifie bien que derrière, tout le monde ait mis sa ceinture. Comme ça, tu démarras à 2 sur 2, donc surtout mardi. Pense-y. OK mmh. Donc là, en gros, les consignes de l'inspecteur, c'est quoi On va partir donc, sur un parcours qui durera 20-25 minutes, okay? dans lequel on va te demander de respecter surtout le code de la route et ce que je te disais avant, en particulier des autres usagers, donc piétons, vélos etc. OK À mmh. toi, du coup, d'assurer la sécurité à bord on essaiera du coup de faire une partie en ville, d'accord, une autre hors agglomération, on va voir, et euh, ensuite il y aura une manœuvre, donc on verra hein, ce que je t'imposerai, et trois questions de vérification dans la montée au courant, d'accord oui. Si je te dis rien, c'est toujours tout droit, et il se peut aussi que je te donne une phase d'autonomie, c'est-à-dire une direction à suivre, ok Ok. Durant, voilà, à peu près 5 minutes. Est-ce que tu as des questions Du coup, quand il fait jour, je reste en zéro oui, là, pour l'instant, on reste à zéro, d'accord Et si jamais, par exemple, il pleuvait, etc., à toi de prendre l'initiative, voilà, d'allumer voilà, les feux, etc., etc. Ok, ça marche. Ok Ça va Ça te semble clair Oui, oui. Bon. Et bien, on est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ici, et tu vas suivre tout le temps la direction de Ouesca, d'accord Toujours la direction de Ouesca, tant que je te dis rien. Ok, ça marche. Ok Allez, on est parti. Deuxième. Alors je te laisse terminer, s'il y a besoin de rattraper on peut rattraper, il n'y a aucun problème dessus. Mais du je sais pas trop comment faire pour Alors le plus dur à ranger de toute façon c'est le derrière. Donc il vaut mieux reculer. Ouais. On va reculer tourner à droite du coup. C'est plus facile. Puisque là le but c'est d'envoyer vraiment la voiture à droite. Je Ouais. Parce que seul. Je suis sur le Voilà, et là on avance Ok, du coup on va immobiliser le véhicule Voilà Ok, est-ce que tu pourrais me donner Les deux derniers chiffres du compteur kilométrique 75 Bon on va couper carrément le moteur du coup Et donc 75 C'est une question intérieure alors, il va falloir montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Celui-là. Oh, oui, très bien. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile euh, Il faut être moteur froid à plat. Voilà, d'accord. Et donc, question sur les premiers secours. Alors, il faut que je trouve la question. C'est le plus difficile. Page 39... « Quelles sont les trois informations à transmettre au service de secours ?» Donc, les trois infos à transmettre au service de secours. Le nom, prénom, euh, là où on se trouve et le type d'accident. Oui, la nature et la localisation. D'accord. Ok. Et bien, on va pouvoir repartir. Quand c'est possible, on repart. Tu vois, c'est plus facile, il vient de, de partir, monsieur. c'est le contrôle indiqué, vu que les deux voitures sont mal garées okay. il vaut mieux allez, ensuite au bout on va aller à gauche on va tourner en fait à gauche ici on va se mettre directement en avant d'accord okay. voilà on va venir se mettre directement en avant à côté des fenêtres ouais, directement en avant Regarde, tu peux avancer un tout petit peu plus encore là bas voilà et on s'arrête où tu veux ok il n'y a plus qu'à immobiliser du coup et couper le moteur voilà le frein à main ok on coupe un... Voilà, et donc tu te 14h pile. Donc là, en fait, l'inspecteur te dirait que l'examen est terminé et que du coup, tu recevras d'ici quelques jours euh, le résultat par courrier. D'accord Bon. Et donc tu sortirais de là... Et... En l'ayant pas eu <rire> En l'ayant pas eu. Et c'est ça, alors, du coup, qui va, euh, qui va être intéressant. Voilà, débriefing. Donc, du coup, bah, on va ouvrir un petit peu chaud parce que je pense ouais. qu'on va décéder. Alors ça y est, donc d'abord juste tes impressions donc déjà merci parce que c'est pas facile devant la caméra etc c'est chiant déjà comme comme euh, pas un examen blanc mais tu verras que déjà ça te mettra énormément dans l'ambiance et euh, je fais le moniteur aussi enfin l'inspecteur du coup qui ne parle pas mais à savoir que il n'y a pas une ambiance d'enterrement hein. c'est à dire que le moniteur et l'inspecteur discutent un minimum, ils te laissent faire d'accord mais là bon voilà, il y a la caméra etc j'allais pas te parler en plus en même temps mmh. de te faire faire des choses qui sont pas toujours simples etc. alors d'abord es, euh, ressenti est ce que tu trouves que tu vois on est à peu près à une vingtaine de minutes d'examen donc ce qu'on a fait là aussi c'est quelque chose que j'ai fait la semaine dernière en vrai examen avec un vrai inspecteur un vrai élève etc d'abord le même parcours okay. d'accord je n'ai rien inventé dans les examens blancs on reprend toujours des vrais parcours de permis le parcours c'est les bon endroits à partir de là tu vois qu'en 20 minutes on peut pas aller très loin non plus mmh. sur le papier c'est 32 mais en réalité c'est plutôt 20-25 ok d'abord tu te dirais quoi Est-ce que c'était dur Est-ce que c'était facile Quel que soit le résultat, on s'en fout, euh, t'en penses quoi ouais. euh, En vrai, ça va, ouais. mais il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, il y a beaucoup de rond points qui arrivent <rire> vite, il y a beaucoup d'intersections, il okay. faut gérer pas mal de trucs, faut gérer faut gérer les piétons, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Ben, après, ça va, enfin, niveau conduite, bon, j'ai fait quelques erreurs d'embrayage et tout, tout ça, mais... Mm -hmm. euh... Mais sinon après on soi, genre ça va. Il n'y a pas trop de difficultés. On, on y a un grand démarrage encore peu, ça fait... après, voilà. ça, ça va dépendre de là où tu passes, mais ok. Tu as trouvé le temps. Donc 20 minutes, tu vois, qu'elle n'en bah, sait rien dire. Correct. Ça va, c'est correct ouais, ouais, On a ouais. connu pire. <rire> c'est vrai que quand on conduit deux heures par exemple, c'est largement pire. Donc, ok, va. maintenant, quelque chose qui nous intéresse. On va essayer de regarder. Si aujourd'hui je suis l'inspecteur. Alors, je me dirais déjà. Ouais, je vais juste fermer un peu. Ah, oh, d'abord important aussi parce que les gens me demanderont tu verras, c'est que euh, Tiffany elle est à 17 heures de conduite et il lui en reste 3 avant de passer justement son examen, donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez quand même de son niveau malgré tout. Alors, assurer la sécurité à bord et l'installation, il n'y a pas de souci je te mettrai 2 sur 2 si j'étais l'inspecteur. En termes de vérification tu m'as répondu correctement aux trois réponses, d'accord Donc aux trois questions plutôt tu m'as donné trois bonnes réponses, il n'y a pas de souci connaître et utiliser les commandes dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, il y a quelques soucis au niveau de l'embrayage des fois où tu vas peut-être débrayer un peu trop longtemps etc okay. mais c'est plutôt quand même assez bien maîtrisé dans l'ensemble je te mets 2 sur 3 Prendre l'information. Donc si je regarde, tu fais un créneau par exemple, tu as bien vérifié autour de toi parce que tu n'es pas prioritaire. Euh, les stops par exemple tu t'arrêtes correctement, tu avances un peu parce que tu vois pas. Tes entrées de rond-point, tu observes bien de temps en temps. Euh, les entrées de rond-point, tu jettes plusieurs coups d'œil, c'est pas mal dans l'ensemble. Je vais juste te mettre 2 sur 3 parce qu'on aurait pu viser la perfection à un moment donné. Quand la dame en fait elle s'égaré un peu avec les feux de lettres à l'arrache, elle a ouvert sa portière, etc. T'as pas été très surprise vérifier les rétros mais qu'est ce qu'on aurait pu j'aurais pu mettre les warnings alors les warnings tu les as mis oui d'accord mais tu aurais pu pour viser la perfection rétro plus angle mort ah ouais, ouais. à un moment donné tu vois elle était elle s'est arrêtée c'est inhabituel de s'arrêter là tu as vérifié les rétros petit coup d'œil à l'angle mort d'accord vu que c'est pas normal oui. de changer de voix, tout, tout ce qui est changement de voix il vaut mieux ok l'allure ça va rien. dans l'ensemble tu m'as pas entendu un seul reproche sur l'allure. Alors, je sais qu'il y a la situation du trottoir, mais l'allure en général, elle est quand même bien respectée. Ah, quoique tu m'as fait un dodan en troisième à un oui. moment donné. Bon, allez, on va jouer l'inspecteur sévère. On va t'enlever un point. Il vaut mieux les faire en deux. Ils sont costauds. La réglementation, de manière générale, générale, le code de la route, il est respecté. 3. Communiquer avec les autres. Est-ce que tu as oublié une seule fois le clignotant? Je crois pas. Donc, tu es à trois. Partage de la chaussée. Ouais, là, par contre éliminatoire Malheureusement, voilà, si aujourd'hui du coup c'était le vrai examen, en fait, il y a ce petit souci où en fait tu es monté sur le trottoir. Ouais. D'accord, mais pourquoi tu es monté sur le trottoir Mais du coup... Je Erreur je pense de que... quoi j'ai pas assez... Enfin, je suis allée trop vite après... En fait, ça vient du point de patinage. Le point mmh. de patinage, quand tu as manœuvré, tu l'as relevé, mais tu l'as relevé un peu haut. Et ouais. tu aurais dû en fait retenir légèrement avec la pédale de, de frein. frein. D'accord, n'oublie pas, hein, on va ouais, aller tout doucement à les, les pieds. Voilà, surprise un peu. Mais c'est vrai que les routes, en fait, en général, elles sont un peu bombées ouais. Comme ça, quand il pleut, l'eau, elle s'écoule. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours retenir un petit peu avec le frein. D'accord ouais. Ensuite, du coup, les espaces de sécurité, de manière générale. Je t'ai rien dit non plus. Donc, on partirait sur un 3. Courtoisie, malheureusement, la situation ne s'est pas présentée, donc je ne pourrais pas te donner le point. Conduite éco, je te mettrai un point en plus parce que de manière générale, en fait, il n'y a rien de brusque. Okay Conduite autonome, au début, tu devais suivre Ouesca, tu as un sur un puisque tu ne m'as pas redemandé l'information. Okay Et l'analyse des situations, on va mettre les à 0,5 en général, c'est pas si mal. Donc si on compte les points, 1, 0,5, 0,5... Si, alors, il y a la, la note éliminatoire du partage de la chaussée, ouais. d'accord Si on prend cet exemple-là, aujourd'hui, ça serait défavorable le permis, ok Malheureusement. Mais si on regarde après en termes de niveau, parce que moi, j'aime bien dire ça, on serait à 2, 4, 6, 8, on serait à 8, on serait à 3, 6, 9, 12, ici... Ok, donc si jamais aujourd'hui on prend le niveau en termes de points, 8 plus 12, 20, plus 1, 21, 22, 23, d'accord Tu serais quand même à 23 points sur 31, en termes de niveau c'est correct, d'accord ouais. Bon là il y a l'erreur éliminatoire c'est sûr, mais du coup ce qu'on va se dire c'est que, bah ben, dès tu sais quoi on va en bouffer, ouais, 3, ouais, 4, 4 5, ça, 6, ça. 7, s'il si faut on en fait 10, d'accord, mais au moins que ça voilà qu'on se dise bah tiens ça me sert de leçon, aujourd'hui le niveau gelé, d'accord, tout est quand même presque dans la perfection, d'accord, donc ça veut dire que tu passes évidemment sans problème, mais attention voilà au partage de la chaussée, d'accord, on ouais. va le renforcer, mais logiquement ça devrait passer, d'accord, ouais. malgré cette erreur là, allez on refait la même, il y a un souci c'est que la voiture est partie, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la dernière voiture la dernière voiture on va faire un créneau derrière donc ce qu'il y a c'est que Tiffany et moi aujourd'hui on est du haut taquin et qu'en fait on n'aime pas l'échec parce qu'on est deux gros compétiteurs donc on va aller refaire un créneau pour confirmer cette fois-ci qu'on sait le faire et elle va vous le prouver ah. pour le montant. hop là allez mademoiselle on se concentre le mec qui change de visage, tu sais tout. Et prouve aux gens que tu sais faire un créneau. Parce que moi je le sais. Ah, Une belle allure adaptée, c'est pas mal. Ça. Un et demi. On est perdu non mmh. Okay. Bon, c'est beaucoup mieux, non ben voilà. voilà. Alors, là, c'est beaucoup mieux. C'est juste que tout à l'heure, elle a eu une erreur d'allure. Mais comme je vous ai dit, c'est pas pour la défendre. C'est que la caméra, c'est chiant. Le permis blanc, c'est chiant. Donc, euh, tu sais le faire. Donc, si mardi, tu tombes sur un créneau, tu le feras comme ça. Ouais. Prenez-le aux gens. Je vais essayer. <rire> Il faut le promettre. Oui, oui. Bon, en tout cas, c'est pas mal, c'est beaucoup mieux. Et juste pour info, parce que je donnais le tuyau la semaine dernière à un candidat aussi, euh, si on te demande en fait de faire un créneau devant un portail, c'est pas un piège, Tu as le droit, ce qu'il faut pas c'est stationner toute la journée. D'accord okay. Mais là on s'arrête, on repart tout de suite. Hein? Ok Allez, feu C'est bien Alors comme je vous disais, justement, le lendemain, avec Tiffany, on a refait justement. Un examen blanc, cette fois-ci qu'elle a réussi. C'était plutôt pas trop mal. Je crois que je lui avais mis 24 points sur... 31, donc je vous mets justement la grille ben justement là, dans la vidéo je vous la mets sous les yeux, c'était beaucoup mieux, je pense que la caméra l'avait un petit peu déstabilisé, plus la pression du permis, le stress qui augmente, etc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui il faut savoir que Tiffany est détentrice du permis de conduire et qu'elle vole justement de ses propres ailes donc je pense aussi que justement elle avait un bon niveau et faire cette préparation de notre côté, ça l'a beaucoup aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez justement réussi votre examen blanc ou est-ce que justement vous en avez fait plusieurs on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo à plus les gens